Bonjour, Bonjour. je m'appelle Mauricio, Mauricio Garcia Pereira. Et euh, euh, bon, Je suis espagnol, mais ça fait depuis, euh, depuis 17 ans que j'habite à Limoges. Et pendant 7 ans, euh, j'ai travaillé à l'abattoir municipal plus grand de France, à l'abattoir municipal de Limoges. Et en 2000, à la fin 2016, avec l'aide de l'association L214, j'ai pu dénoncer et, publiquement l'abattage quotidien. C'est-à-dire l'abattage de tous les jours des vaches gestantes. Des vaches qui ont un petit veau à l'intérieur, qui se font tuer par dizaines tous les jours et que le petit fœtus il va, il va partir à la poubelle. Et la vache il va être découpée en mille morceaux pour être consommé. Et voilà quoi, et je ne sais pas. Et vous travaillez sur cette chaîne à, avant d'avoir quitté pour dénoncer ça C'est bien ça oui. J'ai travaillé pendant plus de six ans à l'abattoir. Je connais c'est une chaîne d'abattage. Hein. Il, il, il y a des dizaines de postes différents. Je connais pas tous les postes, mais je connais beaucoup de postes. Et, et, et là, peu après de commencer à d'avoir commencé à travailler à l'abattoir, j'ai découvert qu'ils qu ont tué des vases de Et un, un peu plus tard, j'ai découvert que c'était tous les jours. Que ce n'était pas une fois de temps en temps, en accident. Parce que moi, moi ça la première fois que j'ai vu ça, ça m'a choqué. Mais le premier, la première, la première, ça m'a choqué, mais des tous complètement formés. D'accord Au point de naître. En quelques jours, ils étaient vivants. On l'a vu en vidéo, mais qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à arrêter, à dénoncer, à, à être un lanceur d'alerte aujourd'hui Qu'est-ce qu qui vous a poussé à ça au bout de 7 ans pour... qu'est-ce qu'il a eu C'est quoi le déclic euh, Le déclic, non, le eu. le déclic, je de... l'ai eu bien beaucoup avant. Le déclic, je l'ai eu en 2013 avoir cassé, brisé la glace plus tard. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas le moyen de le faire publiquement. Moi, j'étais tout seul. Moi, j'ai demandé à des collègues. Hey, « hey, hey, vous savez qu'on tue des bases gestantes là tous les jours Ah oui, mais c'est comme ça. Euh... Hey, vous ne voulez pas dénoncer ça Et Personne, personne il, va, il va se mouiller. Et moi, j'avais fait des photos déjà dans un téléphone portable euh, à Dubal, mais de mauvaise qualité. Mais, mais bon, j'avais fait des photos. Et j'ai voulais, depuis 2013, je voulais dénoncer ça. Et, mais, mais comment publiquement comment je le fais Moi tout seul, dans les réseaux sociaux, ils vont m'étouffer. Person, personne ne me connaît, moi je suis espagnol. Euh... c'est l'association 914 qui vous a aidé C'est moi qui le, en 2016, en 2013, moi je voulais dénoncer, d'accord Mais moi tout seul, je n'avais pas les moyens, parce qu'ils vont m'étouffer. Alors j'ai attendu, entendu, j'avais les photos, j'avais les, les, les, les, les, quelques vidéos même. Dans, dans mon téléphone, et j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu, même en 2015, en 2015 j'ai failli, j'ai failli tout envoyer par, par les réseaux, mais j'étais tout seul et, et, et, et je me suis dit, si je l'envoie, moi tout seul, le lendemain, c'est quoi Vous Il, êtes licencié et, et puis voilà. Ils, ils vont rien dire, ils vont étouffer l'affaire, alors qu'est-ce qui se passe Début 2016, j'ai vu dans, dans le 20h dans le journal, le scandale de l 214 à l'abattoir de Alès, dans nos Et ça, c'est là que j'ai eu le Ah, punaise! Bingo! Et là, j'ai découvert, je ne la connaissais pas, L214. C'est ce jour-là que j'ai connu L214, en février 2016. Alors là, j'étais à internet, qui c'est L214? Je n'avais aucune idée. Je connais Greenpeace, je connais Sushepar, j'avais dû parler des milliers d'associations d'animaux, mais L214, aucune idée. Et du coup voilà, j'avais le, le téléphone de Brigitte Gauthier, je appelé sur le coup, un train blanc. Excusez-moi, euh, je ne vous dis pas qui je suis, mais euh, euh, j'ai travaillé dans un abattoir. Et, euh... et la suite on la connaît, mais maintenant, maintenant, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que... Et dans, dans les deux minutes, elle m'a rappelé qu'est-ce que c'est ça. On... Mais qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, maintenant, que j'imagine que vous avez perdu votre travail, que vous n'êtes plus dans un... Licencié, ouais. Vous êtes... Licencié. Depuis... que Depuis... Qu'est-ce que vous faites je, je, je suis licencié parce que c'est la médecine du travail qui m'a licencié. Okay. Il m'a déclaré non apte à tous les postes de l'abattoir. C'est pas eux qui m'ont licencié. Eux ils ne voulaient pas que je me licencie. Eux ils voulaient que j'ai démissionne. Oui bien évidemment, comme à chaque fois, souvent. Bien, bien sûr. Exactement. Mais je vois que vous avez un livre en main. Vous avez écrit quelque chose Et Tout à fait. Et... Vous pouvez le montrer à la caméra Oui bien sûr. Avec grand plaisir. C'est comme mon troisième fils celui-là. Hein. <rire> j'ai 12 enfants mais celui-là c'est le troisième. Hein. Merci encore et, et à bientôt